Très tôt dans ma pratique du yoga, j'ai commencé j'avais 16 ans, je me suis rendu compte que la plupart des enseignants se satisfaisaient d'à peu près. Et moi qui suis tombé tout de suite amoureux de cette pratique ancestrale, je trouvais qu'il y manquait de la tradition, mais aussi de la science. Et j'ai donc commencé à faire des formations. J'ai fait trois écoles différentes, un nombre incalculable de, de professeurs, de stages et de livres. Et pourtant, quelque chose me manquait. C'était un moment très frustrant et très difficile car je ne trouvais pas cet équilibre. Est-ce différent aujourd'hui Non. Certes, le yoga est bien plus à la mode. Mais les formations restent pour la plupart très médiocres. Mais je me suis accroché. Et petit à petit, j'ai créé un cours qui respecte le plus possible donc cette tradition et le plus possible ce qu'on sait grâce à la science et sur l'émotion de sécurité. Donc bonjour. Je m'appelle Didier Bichaud et je suis professeur de yoga depuis 1981 et jury expert et formateur des métiers de la forme au sein de la gymnase et sport depuis 1992. Et aujourd'hui j'ai la chance de pratiquer et de transmettre ma passion du yoga. Un yoga efficace, mais aussi un yoga adapté à la durée dont disposent les gens, au niveau dont ils disposent et surtout un yoga qui apporte du plaisir et du bien-être. Si vous êtes frustré de ne pas trouver ce type de yoga, alors cette chaîne est faite pour vous. J'y partage régulièrement des astuces, des idées, des techniques pour vous aider à vivre un yoga heureux. Alors si ça vous parle, abonnez-vous afin de recevoir mes vidéos. C'est aussi simple que ça. Merci et à tout de suite.